à Louvain en Belgique. Euh, comme l'a dit euh, Cécile, merci pour cette introduction, j'ai fait ma thèse sur la transdisciplinarité euh, que Cécile vient de, vient de définir mais que je vais encore euh, vous redéfinir euh, dans les slides qui suivent. Euh, j'ai eu donc, le plaisir d'avoir de, de, Cécile dans, dans mon jury de thèse euh, et, et j'étais vraiment euh, très contente de pouvoir partager ce travail euh, avec elle. Et elle a aussi été impliquée dans un projet de recherche qu'on qu a mené en 2018, euh, donc qui a fait que j'ai pu venir à l'INRA, à Toulouse, euh, pour faire quelques interviews. Euh, mais je, je présenterai tout ça dans, dans les slides qui, qui arrivent. Je voulais juste m'excuser d'avance parce que mon travail, je travaille surtout en, en anglais. Euh, mes écrits sont tous en, en anglais et donc parfois, je suis désolée si mon français n'est pas n'est pas aussi fluide que ce qu'il devrait l'être, et désolée aussi si je, si je mets parfois des petits mots en anglais ici, là où, là où je ne trouve pas de traduction parfaite vers le français, mais j'espère que, que je resterai assez fidèle à la langue française au cours de cette présentation. Donc merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous virtuellement à partir de Bruxelles aujourd'hui. Et donc, le titre de ma présentation, c'est « Les recherches transdisciplinaires de la consultation vers la co-construction ». Donc, euh, oups, voilà, le plan de ma présentation, d'abord, je vais vous parler de ce qu'est la transdisciplinarité et les phases de la recherche transdisciplinaire selon un, un idéal type euh, de, de la littérature. Puis, je vais vous parler de l'implication des acteurs non académiques dans la transdisciplinarité, quels sont un peu les, les différents modes de participation Ensuite, je vais vous parler d'une un, recherche qu'on a menée sur l'apprentissage social au sein des recherches transdisciplinaires. Et enfin, je vais terminer par une étude de cas où je vais comparer deux recherches sur la pauvreté euh, qui ont été menées euh, dans les dernières quelques décennies. Euh, et puis, je vais partager quelques réflexions avec vous et puis j'espère ouvrir la, la discussion au, à, à vos réflexions à vous et, et à vos questions éventuelles. Euh, donc, pour commencer, qu'est-ce que la transdisciplinarité Comme comme l'a déjà dit euh, Cécile, et comme peut-être vous le savez déjà, peut-être vous appliquez la transdisciplinarité dans vos propres recherches, mais la, la manière dont je le définis ici, c'est que le courant de la transdisciplinarité insiste sur la nécessité de transformer la manière dont la communauté scientifique produit des connaissances, en y intégrant des savoirs issus de disciplines différentes, mais en, aussi en incluant des savoirs non académiques, afin de résoudre les défis de la durabilité, donc environnementale, sociale ou combinée. Donc, on comprend bien par la transdisciplinarité qu'il s'agit d'une approche interdisciplinaire, mais aussi avec une implication des acteurs concernés, qu quels qu'ils soient. Donc, ça peut être des acteurs du secteur privé comme du secteur public, ça peut être des ONG, des membres de la société civile, des communautés, des individus, ça dépend du contexte et, et du problème euh, qu'on aborde. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu vise par la transdisciplinarité euh, mais selon une, une des typologies, on, on cherche à produire trois résultats, trois outputs. Euh, D'abord, une amélioration de la situation d'origine, donc de la situation de, du, du problème de durabilité qu'on essaye de résoudre. Euh, ensuite, la génération de stocks et de flux de connaissances pertinentes. Donc, comme toute recherche, on essaie de, de faire bouger euh, les, les, les frontières, on essaie d'apporter de, des connaissances. Et ensuite, l'apprentissage mutuel entre chercheurs et praticiens, que moi je vais appeler dans cette présentation l'apprentissage social, et on y reviendra. Alors, quelles sont les phases de la recherche transdisciplinaire donc euh, Selon un idéal type euh, identifié dans la littérature, il y, a, il y a trois phases. Une phase A, où euh, il s'agit de faire une définition conjointe des problèmes, de sélectionner l'objet de recherche, de définir ensemble les objectifs et les questions de recherche, de préparer le cadre méthodologique, de composer une équipe de recherche collaborative, donc à la fois avec des chercheurs issus de disciplines différentes, mais aussi d'acteurs non académiques. Ensuite, une, une seconde phase où on va sélectionner les méthodes scientifiques, on va les appliquer donc pour co-créer des connaissances qui seront axées sur des solutions et transférables, et on le fera via une recherche collaborative. Et enfin, une troisième phase où on va réintégrer et appliquer les connaissances qui ont été co-créées sur le terrain. Donc, on va vraiment, ne va pas s'arrêter à, à la création de connaissances avec une publication ou, ou, ou d'autres suites, mais on va vraiment essayer de, de, de réintégrer et réappliquer ces connaissances. Et donc, du coup, on va revenir à la phase A, finalement. Donc, c'est un, un cycle, finalement. Là, je l'ai montré sous forme linéaire, mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on réintègre et on réapplique les les connaissances co-créées, et on revient peut-être à une nouvelle définition conjointe d'un nouveau problème sur le terrain. Alors, comment les acteurs non-académiques sont-ils impliqués J'ai mis une échelle très simple ici, pour ne euh, pas prendre trop de temps, et, et euh, aussi parce que je la trouve très claire, c'est selon euh, Baptiste Gaudry, un article de 2017. Donc, on, on part de pas de participation jusqu'au contrôle. Donc, quelles sont les étapes intermédiaires Donc, pas de participation, Voilà, on n'inclut pas les acteurs non académiques dans la recherche. La première forme de, de participation, c'est la consultation. Donc là, on passe à une situation où on va souvent euh, poser des questions aux acteurs non académiques, on va leur euh, demander de, de, de, de nous livrer euh, des, des, ce qu'on va appeler nos données, euh, donc, on va utiliser différents outils méthodologiques pour, euh, pour les consulter. Euh, ça ressemble fort à ce qu'on appelle parfois une recherche extractive. Donc, on extrait des données et puis on va les analyser dans notre labo euh, avec nos équipes de recherche. On va produire quelque chose, mais, mais, mais les acteurs n'auront pas de, de, de, de vue ni de contrôle sur ce qu'on en fait de ces données. Ensuite, il y a la collaboration. Euh, donc là, on va demander aux acteurs de travailler avec nous à une ou plusieurs étapes de la recherche. Peut-être que ce sera au tout début quand on va co-définir la question de recherche. Peut-être que ce sera pendant la collecte de données. On va vraiment travailler avec eux pour essayer d'avoir les données les plus précises et les plus, euh, plus pertinentes possibles. C'est le cas parfois de, de, de, de la science citoyenne. Donc on va, on va faire un partenariat avec des citoyens ou avec d'autres d'autres acteurs pour collecter des données et, et ensuite les analyser parfois ensemble et ensuite il y a le contrôle là c'est lorsque les euh, les recherches sont initiées soit par des acteurs non de académiques eux-mêmes soit conjointement de, de manière euh, conjointe avec euh, les, les chercheurs et là on donne une forme de contrôle euh, sur le processus euh, et euh, on, on va leur permettre de euh, d'avoir aussi quelque chose à dire sur les résultats, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'ils sont présentés, à qui, etc. Euh, et donc ici, euh, c'est différents degrés de participation dans cette échelle, euh, et Elzinga 2007, euh, un, un autre auteur, va, va distinguer entre la participation réelle et la participation symbolique, et selon lui, la différence entre la participation réelle et symbolique est que la, la vraie participation va permettre une capacitation des acteurs, donc dans le sens de empowerment, donc donner du pouvoir, donner du pouvoir à différentes étapes de la recherche. Donc si on considère ça, dans la euh, recherche transdisciplinaire, ce sont surtout euh, des situations où la participation a lieu sous forme de collaboration ou de contrôle. Peut-être plutôt collaboration que contrôle, on va, on va pas donner tout le contrôle aux acteurs non académiques, mais on va, on va vraiment essayer de d'avoir une vraie collaboration avec eux. Donc, plutôt entre collaboration et contrôle. Euh, alors, je vous ai parlé des trois outputs euh, potentiels de la, de la recherche transdisciplinaire. Le troisième, c'était l'apprentissage mutuel entre acteurs académiques et non académiques. Et on l'appelle ici, euh, dans cet article que nous avons rédigé en, en 2018, l'apprentissage social. Qu'est-ce qu'on entend exactement par apprentissage social on, a, on entend euh, une situation dans laquelle les acteurs impliqués vont euh, changer de, de, de représentation en fait donc ils vont par un, un, un processus collaboratif ils vont se mettre d'accord sur euh, un problème de soutenabilité ou sur les solutions potentielles ou sur euh, les valeurs sous-jacentes euh, pour pouvoir mieux travailler vers la résolution de ce problème donc ce qu'on a fait dans cette recherche on s'est demandé ok il y a beaucoup de recherches transdisciplinaires, de plus en plus, euh, qui se font sur les questions de, de durabilité, mais il y a relativement peu de connaissances pour l'instant sur les différents facteurs, euh, les différents caractéristiques de recherche transdisciplinaire qui mènent à certains résultats. Et donc on a voulu un peu ouvrir cette boîte noire de la transdisciplinarité et se dire, en fait, ce n'est pas une improvisation, la transdisciplinarité, il y a sûrement certains facteurs qui favorisent certains résultats comme l'apprentissage social ou la capacitation des acteurs qui est une autre question que je me suis posée lors de ma thèse. Et donc, on s'est demandé quels facteurs mènent ou favorisent euh, l'apprentissage social entre acteurs. Alors, on a commencé par une revue de la littérature où on a identifié cinq facteurs. L'ouverture dans la co-construction de la question de recherche, l'explicitation des arrière-plans normatifs, la répartition équilibrée du pouvoir, donc des ressources et des acteurs, le niveau d'activité du mode de facilitation, et la présence d'organisations de défense de l'intérêt collectif. Donc c'est des, des longues phrases, peut-être un petit peu... Euh, c'est di peut-être difficile de savoir exactement ce qu'il y a derrière ces, ces mots, mais je vais les expliquer. Mais donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié ces facteurs-là, et puis on a mené des interviews avec des personnes qui ont mené des projets transdisciplinaires, dont Cécile Barneau, euh, pour essayer de comprendre dans leur projet, s'il y a eu de l'apprentissage social, lesquels, quelles combinaisons ou quels facteurs ont permis d'atteindre cet apprentissage social. Et donc ce qu'on a euh, vu, ce qu'on a, qu a étudié, c'est que les trois premiers facteurs avaient une forte euh, influence sur l'apprentissage social, et encore plus quand on combinait les trois ensemble. Les deux autres avaient aussi... Euh, un, un niveau d'influence, mais euh, seulement sous certaines conditions. Et donc, je vais juste expliciter un petit peu euh, les, les, les, cinq facteurs, les cinq facteurs, parce que je pense que pour celles et ceux qui mènent des recherches transdisciplinaires, ça peut être peut-être intéressant pour vous. Euh, donc, l'ouverture dans la co-construction de la question de recherche, là, il s'agit tout simplement de, du fait que ce ne sont pas les chercheurs qui arrivent avec leur idée préconçue de quelle devrait être la question de recherche, mais il y a une co-construction, il y a une négociation euh, dans cette question de recherche avec plusieurs acteurs à plusieurs niveaux. Et donc là, c'était le degré d'ouverture. Donc, est-ce que le, les chercheurs arrivent vraiment avec quelque chose de très ciblé ou est-ce qu'ils sont plutôt ouverts euh, à cette négociation avec les autres acteurs L'explicitation des arrière-plans normatifs, là, il s'agit d'une discussion autour des valeurs et des normes qui guident la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre Quelles sont les valeurs sous-jacentes la répartition équilibrée du pouvoir ici, c'est essayer de d'équilibrer les ressources, d'équilibrer les acteurs forts et moins forts, pour que chacun ait accès à cette cette euh, collaboration, pour que chacun puisse chacun et chacune puisse participer d'une manière relativement égale. Le niveau d'activité du mode de facilitation, là il s'agit de donc le, le facilitateur est souvent euh, quelqu'un qui a un rôle vraiment clé dans la transdisciplinarité, comme il s'agit de processus collaboratifs. Um, et ici, il, il s'agit de regarder le niveau d'activité, c'est-à-dire est-ce que le, le facilitateur est plutôt passif ou plutôt actif est-ce qu'il de il ou elle essaye de mener vers une, une, une, une, une solution particulière, est-ce que, est que il s'agit plutôt juste de faire tourner la parole, donc voilà, quel est ce niveau de facilitation, et enfin la présence d'organisations de défense de l'intérêt collectif donc on a appelé ça collective interest advocacy organization, c'est la présence d'organisations qui défendent l'intérêt collectif plutôt que des intérêts privés. Euh, et donc là, les deux derniers facteurs, euh, on s'est dit qu'on devait mener plus de recherches là-dessus parce qu'on n'est pas arrivé à des, des conclusions euh, très, très claires. Voilà, alors je voulais passer aux études de cas. Euh, donc il s'agit de deux recherches sur la pauvreté, où je vais essayer de, de, de, de, de nouveau, un hein, peu ouvrir cette boîte noire de la méthodologie pour voir comment est-ce que les acteurs, ici les personnes en situation de pauvreté, ont été impliqués euh, tout au long de la recherche. Euh, la première recherche s'appelle Voices of the Poor. Euh, elle a été menée par la Banque mondiale entre 1998 et 2000. Et euh, juste pour vous dire que ce n'était pas une petite recherche, c'était une, une recherche vraiment qui a été reconnue comme l'un des travaux de recherche sur le développement les plus discutés de tous les temps. Euh, c'était vraiment une recherche qui a, qui a été citée énormément. Euh, et qui a eu beaucoup d'impact et d'influence sur les questions euh, en lien avec la pauvreté dans les années 2000. Et ensuite, une deuxième recherche qui s'appelle « Les dimensions cachées de la pauvreté » menée par l'Université d'Oxford et le mouvement ATD Carmont, que vous connaissez peut-être, qui, qui travaille euh, avec les personnes en situation de pauvreté euh, à travers le monde. Euh, et donc, je, je vais faire assez bref parce qu'il y a beaucoup d'écrits, de, de, d'articles qui parlent des méthodologies spécifique euh, de ces deux recherches, mais juste pour vous donner une idée, donc le Voices of the Poor, l'objectif était d'informer le rapport de la Banque mondiale, le World Development Report, euh, essayer de, de, de renforcer ses conclusions, essayer de, de vraiment puiser euh, dans le terrain, de, de, de, de voir avec les personnes en situation de pauvreté comment elles comprennent leur situation et quelles sont les différentes euh, dimensions du, de bien-être et de mal-être ou de, de pauvreté qu'elles peuvent, euh, qu peuvent vivre. La recherche a été menée dans 23 pays, surtout dans le sud, mais aussi dans quelques pays de l'ex-URSS. Euh, elle a impliqué 20 000 personnes dans plus de 270 communautés, avec un travail de terrain donc, qui a été fait simultanément dans les 23 pays, euh, qui a duré trois mois. La méthodologie était surtout basée sur des, euh, des outils comme des focus group, des rankings participatifs où on va demander aux personnes de, de, de, de s'exprimer sur les, les différentes priorités dans leur vie, euh, sur un thème particulier, euh, avec des interviews. Euh, et ces, ces données ont été analysées par un, un groupe de, de chercheurs, synthétisées et puis agrégées d'abord par site, donc par communauté, ensuite par pays, et puis dans un rapport international. Alors, les dimensions cachées de la pauvreté, euh, plus récemment, euh, l'objectif était d'identifier les dimensions de la pauvreté, puisque comme vous le savez, l'objectif du développement durable numéro 1 parle de l'éradication de la pauvreté dans toutes ses formes, ou en anglais « in all its dimensions euh, », mais sans préciser quelles sont ces dimensions. Et donc l'idée ici était vraiment d'essayer de comprendre au-delà des facteurs euh, monétaires, au-delà des dimensions monétaires de la pauvreté, quelles sont les autres dimensions telles qu'elles sont vécues par les personnes qui vivent cette pauvreté Ici, euh, l'échantillon euh, consistait en six pays, donc la Tanzanie, le Bangladesh, la Bolivie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Euh, et plus de mille, environ 1100 individus euh, ont été impliqués, dont 665 avec l'expérience de la pauvreté, des enfants, des, des, des hommes et des femmes. C'est un travail de terrain qui a pris plus ou moins deux ans à être achevé. Il était basé sur une méthodologie plus ou moins complexe qui s'appelle le croisement des savoirs, qui, est une, qui a été déployée d'une manière assez complexe parce que c'était dans six pays, à chaque fois il fallait construire des équipes nationales, des groupes de pairs, je vais, je vais y revenir. Mais une méthodologie basée sur une intuition assez simple, une intuition assez forte, qui dit que euh, chacun a des connaissances qu'il peut apporter à la lutte contre la pauvreté. Donc les personnes en situation de pauvreté ont, ont des savoirs vécus, un savoir expérientiel de la pauvreté. Les praticiens qui travaillent avec ces personnes en situation de pauvreté ont un, travail, ont, ont un savoir de, de terrain, un savoir d'action. Et ensuite les académiques euh, qui travaillent sur les questions de pauvreté ont... Un, un, un savoir ou une expérience plutôt théorique qu'ils apportent également et en combinant ces savoirs en les, en les croisant en fait en les confrontant l'idée est qu'on peut arriver à une, une image plus complète de la pauvreté de ses de ses causes et de des solutions euh, potentielles et donc on va travailler dans le croisement des savoirs en, en plusieurs phases euh, on va travailler d'abord par groupe de pairs, donc où, les, où les personnes en situation de pauvreté se retrouvent ensemble, les académiques se retrouvent ensemble et les praticiens se retrouvent ensemble, et ils vont construire leur, leur savoir euh, commun ensemble, par groupe. Et ensuite, on va croiser ces savoirs-là dans des séances plénières. Et donc, la manière dont ils ont procédé pour cette recherche euh, internationale était de, de créer des, des équipes euh, nationales euh, au niveau de chaque pays avec qui incluait à la fois des personnes avec l'expérience de la pauvreté, des académiques, des praticiens et des facilitateurs ou coordinateurs d'équipes, euh, qui ont ensuite, ces équipes nationales ont été identifiées, des personnes euh, à travers le pays. Donc en France, je pense qu'il y avait une trentaine de, de, de groupes de pairs, euh, donc des, des, de nouveau des personnes avec l'expérience de la pauvreté, des académiques et des praticiens, qui ont travaillé sur ces dimensions en utilisant différents outils participatifs. Donc, ce n'était pas seulement les personnes avec l'expérience de la pauvreté qui faisaient ces, ces, ces exercices et, ces, et, et partageaient leur expérience, mais les trois groupes de pairs travaillaient dessus. Ensuite, les groupes de pairs ont préparé des rapports qui ont été synthétisés par les personnes de l'équipe nationale qui correspondaient à ces groupes de pairs-là. Ensuite, les équipes nationales, à l'intérieur des équipes, ont croisé ces différents rapports pour arriver à une liste de dimensions de la pauvreté euh, au niveau du, du, du pays donné. Ensuite, il y a eu une, une espèce de conférence internationale entre les équipes nationales où ils ont essayé de dresser une liste des dimensions de la pauvreté pour le Nord comme pour le Sud, et puis ils ont croisé de nouveau ces données-là pour arriver à une liste complète euh, qui serait pertinentes euh, à travers les six pays, donc dans le sud et dans le nord. Donc, c'est un peu complexe. Euh, je, si ça vous intéresse, il y a un, un séminaire le, le, le 27 janvier qui va parler de cette étude vraiment euh, très intéressante. Donc, je peux vous partager le lien euh, volontiers. Euh, mais tout ça pour dire que les personnes en situation de pauvreté ont été impliquées à toutes les étapes de la recherche à travers ces équipes nationales et à travers les groupes de pairs. Euh, quels étaient les résultats de cette recherche euh, dans, dans un de mes articles, je compare vraiment euh, les, les résultats de, de Voices of the Poor avec les dimensions cachées de la pauvreté. Et je trouve qu'il y, euh, y a quelques similarités, il y a même beaucoup de similarités euh, entre les deux. Mais j'aimerais pointer euh, à ce stade-ci deux grandes différences, selon moi. Euh, donc, Ici, vous voyez un, un, un graphique qui montre euh, les neuf dimensions de la pauvreté qui ont été euh, identifiées par cette recherche internationale. Au centre, nous avons la dépossession du pouvoir d'agir, la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur, et le combat et la résistance. Ça, c'est le, le, vraiment le noyau dur de la pauvreté, selon cette recherche. Ensuite, à droite, nous avons des, des dimensions plutôt euh, classiques de la pauvreté, donc manque de travail décent, revenus insuffisants et précaires et privations matérielles et sociales. Et puis à gauche, en bleu, euh, des dimensions euh, plutôt euh, de, de l'ordre euh, sociétal. Donc euh, la maltraitance sociale, la maltraitance institutionnelle et les contributions non reconnues. Et si je compare vraiment avec les dimensions qui ont étant, étant été identifiées par la Banque mondiale, je trouve qu'il y a deux grandes différences. La première est ce concept de combat et résistance qu'on ne retrouve pas dans la Banque mondiale, dans l'étude de la Banque mondiale. Donc c'est une dimension qui parle non seulement du combat que les personnes en situation de pauvreté auxquelles elles, elles font face, mais aussi de la résistance. Donc c'est quelque part une dimension, on pourrait presque dire positive, donc on reconnaît aussi que, que, que ces personnes-là ont une certaine force, une certaine endurance, une, une certaine résistance qu'elle déploie jour après jour pour faire face à la misère. Et l'autre dimension intéressante, c'est les contributions non reconnues. Et je pense que ces deux dimensions-là, vraiment, euh, ont pu euh, survenir, ont pu, ont pu être euh, identifiées grâce au travail euh, des personnes en situation de pauvreté du début à la fin du processus, euh, parce qu'il s'agit vraiment de dimensions euh, qu'on qu ne retrouve qu'on retrouve très peu en fait dans, dans, dans l'étude de la Banque mondiale et qui pointent quelque chose de différent euh, et qui permettent de, de, de, de conceptualiser la pauvreté autrement en se disant euh, la, les personnes en situation de pauvreté ne sont pas seulement un poids pour notre société, ne sont pas euh, comme c'est souvent euh, vécu euh, par, les, par ces personnes-là, mais euh, elles peuvent aussi apporter quelque chose et elles ont aussi une force euh, qu'elles déploient, une, une résistance. Euh, donc juste quelques réflexions parce que je pense qu'il nous reste juste quelques minutes donc je trouve que ces deux recherches sont intéressantes à, à juxtaposer, à, à comparer euh, parce que la première donc celle de la Banque mondiale est vraiment un exercice de consultation à grande échelle euh, qui a été menée euh, versus la, la deuxième, donc les dimensions cachées de la pauvreté qui, est, qui a été un exemple de coproduction des savoirs où vraiment ces, ces savoirs issus de euh, de, de sources différentes ont pu être euh, construites et confrontées euh, pour arriver à des, des nouveaux résultats. Euh, donc voilà quels quel résultats, on en a parlé un petit peu, est-ce qu'il y a des dimensions positives de la pauvreté, ce n'est pas pour dire que la pauvreté est positive évidemment, mais c'est de dire en fait est-ce qu'on peut changer aussi euh, par la participation des personnes en situation de pauvreté dans ce genre de recherche, changer les narratifs autour de la pauvreté, changer la manière dont la pauvreté est vue euh, et, et, et comprise. Et puis, un dernier point sur les relations de pouvoir, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, Cécile Barnaud a, a beaucoup travaillé, donc euh, peut-être qu'elle qu pourra euh, nous partager quelques réflexions ici, mais euh, dans la recherche transdisciplinaire, on parle de Différence de pouvoir entre les différents acteurs qui, qui participent et notamment euh, on parle de, des, des chercheurs comme euh, un groupe qui a souvent beaucoup de pouvoir dans ce genre de recherche parce qu'ils euh, maîtrisent les, les outils méthodologiques ou techniques, euh, souvent ils sont à l'origine de la recherche, euh, ils, gardent, ils maintiennent une forme de, de pouvoir ou de, euh, de, de, de contrôle sur les résultats de la recherche et donc, on se pose la question de comment s'assurer que des personnes qui ont moins de pouvoir, c'est-à-dire peut-être moins de connaissances ou moins d'accès de, de, de, à des outils techniques ou moins simplement de financement ou de possibilité d'influencer la recherche, comment est-ce qu'on peut euh, s'assurer qu'elles puissent participer sur un pied d'égalité avec d'autres acteurs plus puissants et dans le croisement des savoirs, donc dans cette méthodologie qui a été utilisée pour euh, le, la, la recherche sur les dimensions de la pauvreté, il y a plusieurs euh, uh, outils qui sont, qui sont mis en place, euh, comme justement l'utilisation des groupes de pairs, l'utilisation de porte-parole dans les, dans les plénières qui, qui s'assurent que chacun et chacune puisse participer à la conversation à un moment donné de la recherche. Euh, aussi euh, toute une, une série d'outils qui sont mis en place pour euh, s'assurer que même les personnes qui ne savent pas lire et écrire puissent participer de manière active. Tout ça, ce sont des outils qu'on essaye de mettre en place pour euh, essayer de remédier ou en tout cas prendre en compte les relations de pouvoir euh, qui peuvent exister euh, dans, dans la recherche. Voilà, donc euh, moi je vais m'arrêter ici euh, avec cette bibliographie. Euh, euh, N'hésitez surtout pas à revenir vers moi si l'une ou l'autre euh, chose vous intéresse plus particulièrement, je peux vous partager euh, d'autres articles intéressants et voilà, et maintenant je, je, je me réjouis de discuter avec vous, d'entendre un peu vos réflexions euh, et si vous avez des questions, d'essayer d'y de, répondre merci